Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau chapitre de LearningTamil.com Le chapitre d'aujourd'hui va être sur les légumes. On a une longue liste, donc allons-y sans tarder. Alors, les légumes en tamil, on dit kai garigal. Gul, quand c'est pluriel, encore une fois. Kai garigal. On peut aussi dire marakari. Donc euh, moi je suis parti avec la version kaigari mais marcari c'est pas faux D'accord Parce que je suis sûr le mot que vous avez déjà entendu ce mot Pardon Donc euh, allez pas embrouiller euh, votre mère ou autre Les deux sont bons. Alors pour la tomate on dit Takali takkali Parce que c'est doublé donc c'est deux K entre guillemets Takali Le maïs Solam So, la carotte c'est euh, l'écriture anglaise entre guillemets donc carrot. On a appris euh, le mot anglais parce que je suis pas sûr qu'on ait le terme en, en tamoul. Aubergine c'est kattareyukai, ka Épinard c'est kirei kirei Pomme de terre ou uk. Entre guillemets, hein, parce que, enfin, On ne va pas faire éc en pleine phrase, on va juste monter euh, pour enchaîner avec klingue. Donc on va le dire en une seule fois, ça va être ou roulet D'accord Betrave, donc c'est la version encore une fois anglaise big bi root. Bi Oignon, ça va être beng kayam. Ben -ka le piment, ça va être. Milagai. milagai. Voilà, donc le piment, retenez bien, c'est Milagai. Et vous allez vous rendre compte que le poivron, ça reprend le terme Milagai ici. C'est juste que ça va être. Un, entre, guillemets, entre guillemets, pardon, c'est un peu plus grand. c'est Comme s'il y avait un parapluie qui recouvrait le tout. Donc ça va être Kudai Milagai. Pourquoi je dis parapluie Parce que Kudai en tamoul, ça veut dire parapluie. Donc Kudai Milagai. Kudai Milagai. Concombre ve ul ri uk kai ve Citron, ça va être il lu mi ut palam Ou un autre terme que vous avez entendu, que vous avez déjà dû voir C'est te si kai Le manioc, c'est mar en double ici Maravalli, on peut ajouter que aussi si on le souhaite euh, pour le gambo, ça va être v un b le moringa Alors, comme ça se prononce entre guillemets mou pour la citrouille ça va être poussani pour la courgette donc, il y a deux mailletés qui suivent, donc il faut bien faire attention. Donc, ça fait « pir uk kangai ».« Pir c'est comme si on, on avance, on fait un stop ici et on enchaîne avec la suite, en fait. « Pir kangai ». Voilà pour courgettes. Donc, je vais tout relire une fois. Donc, on a « takali, solam, karet, katarikai, kirei, uruleik langue ». Beetroot, Bengayam, Milahai, Kudai Melahai, Beldarikai, palam ou Tesikai, Marevali, Bendaikai, Murungai, Pusani, Pirkangai. Voilà pour les légumes. Je vous, je vous laisse réviser tout ça, je vous entraîner avec le quiz aussi. On se retrouve au prochain chapitre. Allez, bye bye!